Amen. Quelle annonce est-ce que vous avez? C'est vraiment merveilleux de pouvoir entendre la parole de Dieu et de pouvoir aussi entendre ce témoignage qui est très touchant aussi. Et rien que le fait que mon frère lisait l'écriture dans Luc au chapitre 17, c'était déjà très touchant. Amen. De voir comment il a été conduit, de voir effectivement avec ces hommes, juste simplement. Ils ont eu à pouvoir entendre simplement aller vous montrer au sacrificateur dans les tarés et que Dieu le bénisse richement. C'est vrai qu'elle ne pouvait même pas s'approcher ni entrer et, et entendre effectivement qu'elle allait vers le sacrificateur. Dans l'état dans lequel ils étaient, je crois qu'ils seraient dans ce chemin, ils auraient peut-être pu commencer à murmurer ou se poser des questions en disant, mais cet homme ici qui nous dit ainsi. est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il il, il est en train de nous dire, est-ce qu'il sait vraiment lui, est-ce qu'il a vraiment la puissance, effectivement on nous a parlé de lui, maintenant on vient, on voit que c'est pas vraiment, nous on attendait peut-être quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est vrai que l'obéissance à la parole de Dieu, Amen vous vous souvenez encore de, de ces, ces, ces, ces, ces, ces, cet homme, je crois que c'était de Syrien ou je suppose que c'était Amman je crois que c'était lui je suppose que, et, et il était un général de, là évidemment et c'était ce roi et puis dans sa maison vous voyez c'était un lépreux, un, un général aussi puissant qui a eu pouvoir conquérir probablement et qui était considéré dans son pays Mais, il avait dans sa maison une jeune esclave qu'il avait amenée effectivement euh, d'Israël il était dans sa maison et le, le monsieur qui était là, un, un grand monsieur, se mourait de sa lèpre, effectivement. Et le roi ne pouvait absolument rien faire. Mais puis, dans sa maison, effectivement, on voyait la tristesse qu'il y avait. Et alors, à ce moment-là, c'est quand il voyait, effectivement, comment son état se détériorait, sa femme et ses enfants étaient de la tristesse, il y avait quoi faire. Et puis, il entend simplement sa servante-là, qui lui dit, oh, « oh, oh, Si mon maître était chez nous en Israël, il serait guéri. » Alors là, quelque chose a travaillé dans son cœur. Il dit, mais quoi, effectivement? Oh oui, parce qu'en Israël, chez nous, nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Et c'est comme cela qu'effectivement, que, euh, il a donc voir son roi pour dire que non, en tout cas, envoie un message au roi d'Israël, qu'effectivement, qu j'ai entendu qu'il est là, chez lui, <rire> son Dieu guérit. Et je veux aller là-bas pour qu'il me guérisse. Et vous connaissez la suite. Mm -hmm. Et quand il est allé, effectivement, et, et là, il, il a rencontré, effectivement, <coughs> c'était, il allait pour voir, effectivement, c'était Élisée, je crois, qui était euh, prophète en ce temps-là, et qui est arrivé là, et, et lui envoie donc son serviteur Guéasie, parce que, bon, il pensait, parce que la, la jeune année, si il pouvait aller voir le prophète, là, dans notre pays, effectivement, ben, le prophète est guéri, il n'y avait pas de problème, et alors là, arrivé, effectivement, avec toute sa troupe, il était tellement si si de lui-même, parce qu'il était en général, il lui dit, mais quand je vais arriver là-bas, les honneurs seraient qu'on va jeter des fleurs, on va faire ceci, de faire cela d'une certaine manière ou d'une autre. Et là, arrivé, quelle surprise, effectivement. Au lieu pouvoir voir si le prophète qui venait, c'était son serviteur, Géasi. Il dit non seulement qu'il n'est pas venu, il m'envoie son serviteur. Alors, voyez-vous, oh, Dieu veut toujours éprouver, en fait. Pour voir ce que vous êtes, en réalité, est-ce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, effectivement il, il faut qu'il permette certaines choses, effectivement, pour voir la nature de votre âme, effectivement. Amen. Et alors là, quand il avait il des asies, effectivement, et puis bon, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, mais moi, j'étais cette fois simplement là-bas. Il dit donc, chez nous là-bas, il n'y avait pas de fleuve. Il n'y avait pas, effectivement, des rivières où je pouvais me jeter, effectivement, me rendre pur, simplement ici, l'obéissance. C'était une chose tellement si simple. Et voyez-vous que cet homme, tellement dans son orgueil, a un niveau tellement élevé, c'est disais, disait, ben, moi ici, mes milliers. Vous savez, frères et sœurs, l'orgueil est la chose la plus destructive pour un être. Oui. Oui. Chaque homme a au fond de lui une part d'orgueil. C'est vrai que, quand on regarde dans les scènes de si on vous pose la question aujourd'hui, quel est le, le péché que vous pensez vraiment que, Dieu est, il est contre et c'est vraiment le plus grand péché. Qu'est-ce que vous allez répondre en fait Ah, vous direz, oui, l'adultère, ceci et cela. C'est vrai, non Le vol, c'est ci et cela. Vous savez, parfois, je me pose la question. Et quand, par exemple, vous savez, quand nous écoutons le prophète, j'aime beaucoup cet homme de Dieu, frère Bonhomme. C'était vraiment un précieux frère. Gloire à Dieu pour un tel il a dit une chose, il dit il y a trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. Mm -hmm. Vous vous souvenez mm -hmm. Les femmes, la popularité et la richesse. Mm -hmm. C'est vrai, non Je suis aussi étonné quand je peux voir aussi <rire> il faut avoir la grâce de Dieu. Mm -hmm. Il faut aimer Dieu pour comprendre les choses de Dieu. C'est tellement si simple, mais quand on pense à sur notre aspect, les choses changent. Et j'ai vu des frères, des prédicateurs, quand une soeur s'approche, bien de traiter bonjour, bon, on garde une telle distance, ça reste là, non? Pour que même quand les gens qui sont autour de vous voient, dire, oh, lui avec les système, c'est vraiment un Satan. Trois grands dangers, il faut que trois grands dangers séduire les femmes. Vous savez, quand la sœur s'approche, nous, on distance soeur. Et si je dois te voir, il faut cinq personnes. C'est bien, il prend des précautions, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je me pose la question. Si, pour le sœurs, tu agis comme ça en tant que serviteur de Dieu, distance, effectivement, aussi est une d'une certaine manière ou d'une autre, parce que c'est ce que le prophète a dit et c'est la vérité. Mais maintenant, le même prédicateur. Maman, tu dis, voilà frère, j'ai une offrande pour toi. Dieu m'a mis à cœur, j'ai au moins 5000 euros pour toi. Je viens, donc la soeur vient avec l'offrande. Et il donne l'offrande au frère. Qui va dire, non, non, non, non, soeur. Pour l'offrande, il va prendre. Mais pourtant, on a dit que toi, dans le monde, pour un serviteur de Dieu. Il y a les femmes, il y a l'argent, il y a la popularité aussi. C'est vrai. Donc, s'il ne veut pas s'approcher là, donc, les offrandes aussi, les dîmes ne pas toucher. Est-ce que vous comprenez les choses Il est absolument important que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu. Pour que nous comprenions réellement la pensée. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont détruit ce message. Parce qu'ils ont pris quelque chose de spirituel avec les mains charnelles. Et ça, ça détruit complètement même la pensée de Dieu pour que le gens puissent arriver à pouvoir réellement atteindre la dimension exacte que Dieu veut. Je vais vous donner une phrase. Quand on parle de la popularité, par exemple. C'est vrai, non Vous venez William Branham, cet homme de Dieu. N'est-il pas populaire Je vous pose la question. Pourquoi vous avez peur William Branham n'est-il pas populaire mais pourtant, trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. La popularité, les femmes, l'argent. N'est-ce pas vrai Puisque le Seigneur nous accorder la grâce. Vous voyez, frère, William Bonhomme est populaire, mais il n'est pas dans la popularité. Alléluia. Nous devons vraiment prier Dieu. qui nous accorde la grâce de pouvoir réellement saisir. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne savent pas vivre la parole de Dieu. Ils vivent encore dans des dômes. Des verges, je ne sais pas moi encore, frères et sœurs. Les gens vous ont beaucoup emprisonné avec ce soi-disant message, mais qu'ils ont eu à pouvoir avoir avec leur conception naturelle et charnelle, effectivement, qui fait que. Le peuple de Dieu ne sait plus vivre réellement la parole de Dieu. Il n'y a pas de peur dans les choses de Dieu. Il y a simplement la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, il se préserve. Que Amen. Amen. Dieu te bénisse, bénisse. Dieu n'oblige jamais personne. Quand vous aimez Dieu, vous prenez plaisir Amen. à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que vous avez d'abord compris que ce que Dieu cherche, ce n'est jamais mon malheur. Ce que Dieu cherche, c'est toujours mon bien, moi. Il veut que je sois bien. Parce qu'il n'y a pas de bon que Dieu lui même Le Seigneur l'a dit, pourquoi me vous bon, maître? Il n'y a seul que Dieu qui est bon. Alors le conseil de Dieu, sont vraiment très bons pour nous. Oh, Comme notre précieux frère l'a démontré. Que Dieu te bénisse, mon frère. On a été dans la joie d'entendre cela. Avec une telle détermination et eu confiance en son Dieu. Pour son enfant, effectivement, et, et le Seigneur Dieu lui a montré qu'effectivement, qu à cause de la foi qu'il avait, il lui a donné son enfant. Quand nous écoutons, effectivement, comme les, les, les dit le prophète, c'est très touchant de voir, effectivement, qu'ayant simplement entendu, nous devons réellement nous accrocher aux choses de Dieu. Et surtout, frères et sœurs, laisser Dieu lui-même nous instruire dans les choses. Si aujourd'hui, nous avons eu cette grâce de pouvoir recevoir ce message, nous devons nous poser la question, de quelle manière Dieu nous l'a-t-il donné Comment a-t-il utilisé cet instrument pour que ce message nous soit donné? Donc, si réellement nous devons rester dans ce message étant conduit, nous devons avoir la même manière d'action de Dieu, effectivement, pour que nous puissions avoir l'assurance que ce que nous recevons est vraiment la chose qui vient de Dieu et qui reste, effectivement, dans la ligne, comme le Seigneur a réellement a eu à pouvoir réellement s'y établir depuis le temps, parce que. Il a dit, euh, comme il a fait savoir à son prophète, il dit ceci, que ce message, tu l'as envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Et c'est ce message, effectivement, qui prépare réellement le pouce de Christ. Mm -hmm. Et comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, il faut qu'il y ait toujours le surnaturel avec, et qu'il continue, qu continue à pouvoir avoir une action avec. C'est pourquoi, frère, ne vous tourmentez pas pour tout ce qui se passe aux alentours. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Et Dieu est avec sa parole. L'homme qui est avec la parole de Dieu, Amen. Dieu est aussi avec lui. Il n'a pas les émotions comme nous, hein, mais le seul sentiment que Dieu a, c'est sa parole. Amen. Alors si nous comprenons ces choses-là, nous sommes vraiment de bienheureux. Pourvu que nous mettions vraiment aussi. On travaille on pratique ces choses que le Seigneur accorde la grâce. Et vous nous allons prendre dans le livre des Romains, mon frère a lu chapitre 10, nous allons lire le livre de chapitre 8 de Romains. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Nous lisons au verset 35. Romains 8, verset 35, il nous dit, Qui nous séparera de l'amour de Christ Amen. Amen. Amen. Nous allons prier. Précieux Sauveur. Ce matin, tu as touché nos cœurs et vraiment merveilleux, Père de voir ton onction, ta présence encore parmi nous, et les témoignages aussi puissant, a été aussi rendu par ton serviteur, notre précieux frère. Je te loue, Père, ce que tu le tiens dans ta main, pour l'aider à marcher avec toi, personne que tu le soutiennes encore davantage, que tu le vois encore, Père, tu as consolé mon cœur, mon Roi, je te bénis pour cela, mon Maître, bénis Père, soutiens-les et fortifie encore davantage, mon Roi, qu'ils soient forts. Bénis ton peuple encore ce matin, merci vraiment pour cette grâce que nous pouvons... Nous retrouver ensemble encore aujourd'hui dans ta maison, Père. Personne Saint, l'heure est tellement fortement avancée, mon roi. Et tu as l'œuvre pour ramener certainement ceux qui sont à toi. Et travailler encore le cœur afin que ceux qui boitillent davantage, mon père, puissent être raffermis, mon béni, mon père. Et leur marche sûrement une marche ferme, Père Saint. Béni sois-tu encore. Pardonne-moi encore, mon Maître béni. Et accorde la grâce, mon roi, que ce peuple reçoive. Rien que ce que toi tu veux. Non pas ce que je peux avoir, pensé, imaginer, mon béni, mon père, tu ça, mais ce que toi tu nous dis. Bénis-nous encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, mon maître, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux de pouvoir réaliser et surtout entendre la manière dont cet homme de Dieu, qui a trouvé une grâce extraordinaire aux yeux du Seigneur, et qui a réalisé aussi que c'était la grâce de Dieu qu'il soit devenu comme... Il était devenu, il n'a jamais cessé de pouvoir le répéter. C'est aussi un exemple, un type aussi, pour un croyant, un croyant, qui est devenu effectivement, qui est devenu, un ah. qui est devenu un, un véritable croyant, un, un, un fils de Dieu, qui se souvient effectivement de, de l'endroit où il était auparavant, de comment il, il marchait lorsqu'il était effectivement dans l'esclavage et, et comment effectivement les hommes l'entraînaient à gauche et à droite, jusqu'à ce que, jusqu'au jour où il a eu la grâce de pouvoir réellement aussi rencontrer cet homme de la Galilée. Et là, il a pu réellement prendre conscience de ce que le Seigneur réellement lui a accordé aussi comme grâce pour pouvoir réaliser aussi l'importance de son salut. Alors dans sa marche avec Dieu, il est conscient de ce que le Seigneur est pour lui et s'il qu qu'il fait effectivement, alors il ne cesse de pouvoir rendre témoignage de ce que le Seigneur lui, lui a accordé comme grâce de, de, de, de, de les bourbiers dans lequel il était, et aussi de la manière dont Dieu l'a réellement cherché, et que aussi de la manière dont Dieu continue à pouvoir le conduire, effectivement. Alors, il est reconnaissant au Seigneur, comme il a dit, il dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, il était réellement conscient de cette grâce que le Seigneur lui a accordée. Pour lui, c'était pas imaginaire. Pour lui, c'était réellement une chose réelle, comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, une chose qu'effectivement qu'il n'avait pas encore vue, mais lorsqu'il a pu voir la réalité maintenant de ce que le Seigneur lui a réellement montré cela, alors il a réellement compris quelle est la part effectivement qu'il avait dans les choses que Dieu avait aussi fait comme programme, en réalité, que lui aussi était inclus dans ces choses-là. Il était réellement reconnaissant au Seigneur. Alors, voyons effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir lui accorder comme grâce, vous aussi aussi le désir dans son cœur de pouvoir partager aussi avec les autres pour que, et aussi puissent arriver à pouvoir aussi s'approcher à ses dieux. Et ça, ça a toujours été le désir de tout, tout serviteur de Dieu véritable, effectivement, qui a eu cette grâce de pouvoir réellement aussi voir d'où il a été tiré voit aussi la grâce de Dieu dans sa propre vie aussi, il veut aussi que les autres aussi puissent arriver à pouvoir aussi avoir cette même grâce et, et marcher aussi avec le Seigneur de la même manière que lui aussi marche avec le Seigneur. est ce que l'apôtre Jean l'a fait savoir l'autre fois aussi, il dit, ce que nos oreilles avaient entendu et ce que nos yeux ont vu, et ce que nous, et nous avons aussi touché et contemplé aussi, concernant donc la parole de vie, nous vous l'annonçons aussi à vous, afin que vous aussi, vous soyez aussi en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui est comme aussi euh, un poids, une responsabilité, effectivement, dans le cœur de tout enfant, tout Christ, fils de Dieu, tout croyant véritable, effectivement, de pouvoir rendre témoignage de son Seigneur, et afin que aussi celui qui ne le connaît pas puisse aussi avoir cette soif de pouvoir aussi vouloir le connaître réellement dans la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes le sel de la terre, comme mon précieux frère le disait encore ce matin. Donc le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur avec quoi on lui rendra tout. Donc le sel donne donc le désir, la soif de pouvoir réellement aussi s'approcher et aussi boire, et, et cela devenir aussi comme les autres. Donc, cet homme de Dieu connaissant ces choses, c'est merveilleux de pouvoir avoir. L'approche qu'il a eu à pouvoir réellement aussi être introduit dans les choses de Dieu et que le Seigneur lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir le plan, le programme de Dieu et aussi sa place aussi dans ces choses-là. Vous vous souvenez effectivement dans le livre de Romains, chapitre 6, chapitre 7, de l'avons eu la fois passée, il a montré effectivement comment l'homme était dit misérable que je suis. Vous vous souvenez encore Misérable que je suis, qui me délivrera des... Hein? » Tu vois, c'est dans le chapitre 7. hein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 Donc, effectivement, quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que l'homme charnel a eu à pouvoir avoir le cours à ce moment et puis il a disparu pour que l'homme spirituel puisse réellement prendre aimer sa place. Et cet homme spirituel, effectivement, est, qui est, est vraiment né selon la parole de Dieu, là, il s'accroche effectivement aux choses divines de Dieu. Et maintenant, il nous explique effectivement comment les choses se passe effectivement par rapport à, à cet homme, qui est en Christ. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de notre Seigneur qui nous a accordé cette grâce, effectivement, pour que nous puissions, de tout notre cœur, réellement détacher de, de toutes ces choses-là, pour pouvoir nous accrocher davantage à ce que lui a voulu que nous puissions arriver à pouvoir le faire, parce que Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Alors maintenant, il continue à voir nous montrer aussi quelque chose, pour ceux-là qui ont eu à pouvoir recevoir le Seigneur de tout leur cœur, et qui ont eu à pouvoir vouloir persévérer dans les choses de Dieu. Alors il dit ici, effectivement, verset, verset 5, chapitre 8, verset 5, il dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. »« La dit que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Donc nous voyons effectivement la part que chacun effectivement a. Lorsque nous sommes devenus spirituels effectivement, alors ce sont des choses spirituelles auxquelles nous affectionnons en fait, auxquelles nous, nous nous sommes attirés davantage en fait. Tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui est agréable à Dieu effectivement, ou tout ce que Dieu désire effectivement, c'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu nous demande de pouvoir faire. Donc on commence à prendre plaisir à cela. Parce que c'est l'homme spirituel, l'homme intérieur qui est à nous, et qui est réellement, et, et vient de Dieu, de cette création, effectivement, et qui s'accroche d'avant. Alors, il continue, disons, il dit, il dit, il dit verset suivant, il dit, et l'affection, verset et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix et la paix. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc, aussi longtemps que nous demeurons dans la chair étant donc charnelle, effectivement, et que nous nourrissons cette chair par ces passions-là, nous nous tenons toujours loin de Dieu. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à pouvoir satisfaire et nous ne nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous prenons jamais plaisir aux choses qui concernent la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a toujours cette lutte, effectivement, qui demeure, effectivement, quand la parole vient, il y a maintenant une autre pensée qui vient. Est-ce que c'est vrai? Notre frère a dit tout à l'heure effectivement, c'est bien parce que quand on entend la parole de Dieu et la chose prenait quand on a reconnu effectivement que cela est de Dieu et qu'on a quelque chose de Dieu au fond de soi, il y a directement l'obéissance qui prend place. Donc on prend plaisir effectivement à pouvoir faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est spirituel effectivement domine sur ce qui est charnel. Donc la chair n'a plus de, de puissance, effectivement, de pouvoir sur nous. Et il dit, il dit, il dit, il dit, c'est ce qu'il parce qu'elle ne se fait pas la foi à la loi de Dieu. oh, oh, oh, et qu'elle ne peut même pas. Or, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, je voudrais que vous prêtiez attention, frères et sœurs. Nous avons lu avec vous dans Romains au chapitre 8, verset 35. Vous savez, quand on lit ce chapitre, c'est effectivement, vous savez, l'élan de cœur se lance parce qu'il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ Vous effectivement, effectivement, l'élan de cœur avec ce que nous avons eue, effectivement, il faut bien que nous prêtions attention à la parole de Dieu, que nous comprenions effectivement la portée de cette pensée de la parole de Christ. Donc, là, je voudrais que vous puissiez prêter attention à ce que nous lisons pour que vous sachiez effectivement ce que Dieu veut que vous puissiez réellement réaliser, lorsque vous l'entendez, dans des secondes Qui Qui nous séparera de l'amour de Christ. Parce qu'il faut que chacun soit réellement conscient va comprendre, mais cela veut dire quoi Pourquoi effectivement un tel homme comme l'apôtre Paul, ailleurs, va dire une telle chose, parce que d'abord avons dit chapitre 7, maintenant chapitre 8, donc c'est nécessairement important que vous compreniez. Alors, donc, quand il dit « il » Pour vous, verset ben, les pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc il a montré effectivement d'abord où est-ce que le péché avec sa puissance, effectivement, vous agir davantage, la loi avec sa fonction, c'est toujours dans la chair en fait. Mm -hmm. Mais lorsque l'homme est maintenant un homme spirituel, et nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc la loi a son influence sous la chair. Mm -hmm. Mais maintenant nous sommes spirituels dit, nous ne sommes plus sous la loi, vous allez comprendre, regardez, regardez bien. il dit, donc, pour vous ne pas sur la chair, mais sur l'esprit, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, <rire> donc, si l'esprit de Dieu habite en moi, je suis devenir devenu de Dieu, effectivement, pour que Dieu puisse habiter dans un homme, ou dans une femme, eh, il faut d'abord qu'il y ait un nettoyage, Amen, donc il faut d'abord que, que cet homme-là soit d'abord conscient de l'engagement, c'est pourquoi, frères et sœurs, l'engagement dans la foi en Christ, effectivement, doit être quelque chose de pensé, doit être sûr et certain de ce que vous faites, en fait. Parce que ça va déterminer, effectivement, votre marche tout entière jusqu'à la fin. Amen. Si c'est quelque chose d'un prix à la légère, frères et sœurs, ça va vous créer beaucoup de problèmes. Vous devez réellement être sûr et certain. Parce que le jour où tu t'es mis debout, tu dis, mais de tout mon cœur, il faut avoir été convaincu, mon frère. Amen. Il faut avoir été conscient en disant non. Ici, dans cet engagement, je sais en qui je, je pris et je sais pourquoi je m'engage. Ce n'est pas la légère je prends la chose, frère et sœurs. Ceci est très important pour que vous compreniez aussi. Pourquoi aussi dans votre vie, des choses comme ça, quand les choses arrivent, vous avez telles réactions. À Parce qu'il faut d'abord que vous sachiez, votre départ a été comment C'est absolument important, le fondement, la base, le départ. Amen. Si pour vous ne pouvez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc s'il habite en moi, c'est que réellement il y a eu quelque chose, c'est que d'abord... La foi, la foi que j'ai eue en lui. Quand je dis, mais t'accepte comme mon sauveur personnel, cette foi-là était la foi que Dieu m'a donnée. Amen. Ce n'était pas l'imagination, non. Je réalisais effectivement qui est cet homme de galerie. Amen. Au plus profond de mon âme, effectivement, j'ai été conscient que lui-là, il est tout pour moi. Amen. Et qu'effectivement, que si, si moi je continue à vivre dans mon état dans lequel je me trouve, je mourrai. Mais par contre, si je le reçois, lui, mon état à moi change. Pourquoi d'abord Parce que je ne veux pas être comme je suis. Parce que déjà, si tu te plais dans ton état, mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin du Seigneur. C'est quand tu n'es tu, tu pas content de ce que tu es. Je veux besoin de ces sauveurs. Si tu es bien, si tu trouves que tu fais bien, que tu, ta vie est bonne ainsi comme tu l'es, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu es complet ou tu es complète comme toi-même, mais réellement tu as, tu sens que non, je ne suis pas bien ce que je suis, j'ai besoin de quelque chose de plus. Pour changer mon état, pour changer ma nature, pour mon humeur, ma, ma façon de faire, non, je ne vois pas bien, je pense bien, non, non, je pense mal. C'est-à-dire que tu dois être conscient de ton état. Amen. Quand tout pour toi, je pense bien, je ne je, je fais rien de mal, je ne vole pas ce que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu devrais me dire, <rire> je vais quand même l'accepter parce que tout le monde le fait. Mais moi, j'étais un voleur. Moi, j'étais un machin. J'étais tout le plus mauvais. Je ne voulais pas cet état. Quand je vais faire le bien, le mal s'attache à moi. Donc cet homme-là a besoin de quelqu'un pour les délivrer. Dans ce temps dans ces temps je peux soigner, j'ai au fond de moi je veux faire le bien, mais quand je veux faire le bien, le mal est toujours là et je ferai ce que je ne veux pas. Ouais. Ouais. Donc je veux ce sauveur. Ah, quand tu l'as rencontré, frère et c'est que, comme la Bible dit, mais tu vends tout ce que tu as. Il ça c'est Et ça c'est vraiment ce que je cherchais, c'est la, la perle la plus précieuse, donc je vends tout ce que j'ai. On n'a pas obligé de dire mais non, ici, non, Je dis que c'est la chose qui répond à mon âme. Alors là, Dieu ne regarde pas, ce se très bien. Avant que le Seigneur vienne effectivement faire ce qui était... Avant la, la, la circoncision, il fallait qu'il observe d'abord Abraham. Oui, il n'avait pas venu comme ça. Parce que la circoncision, c'était une alliance, non? Mm -hmm. Donc avant que la soeur arrive à ce point là il faut d'abord observer. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il est vraiment conscient? Abraham, oui. Il dit, la Bible dit, mais espérant contre toute espérance, Dieu a aimé Abraham, frère. Et oui, non. Donc tout effectivement, cet homme a prouvé que la foi qu'il avait, ce n'était pas la foi d'Abraham, parce que tu peux avoir ta foi, toi. Notre précieux frère l'a dit tout à l'heure. La foi, elle vient de ce qu'on entend. C'est un don qui vient de Dieu. Et Abraham a reçu ce don de Dieu. De quoi effectivement, un homme qui était assis dans sa patrie, effectivement, et avec son père et sa mère, ses, dans sa patrie avec sa femme, effectivement, tu ses frères. Et il doit quitter l'emploi dans un pays étranger qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu, non ouais. Le Dieu qui lui a parlé lui a accordé la grâce d'avoir la foi. C'est mm -hmm. pourquoi il observait pour voir si réellement c'était sa foi qui avait pas qui, qui a acheté effectivement la d'Abraham, Il observait. Et il doit observer effectivement aussi pour voir si réellement tu as vraiment cru et tu as saisi. C'est pourquoi j'ai toujours dit. Quand on parle de la foi c'est pas quelque chose d'aveugle en fait c'est une réalité une ferme assurance donc quelque chose de réel et de palpable. donc ce qui veut dire que là lorsque la chose se passe ainsi l'homme le reçoit de tout son cœur et cet homme est disposé à ce que le Seigneur fasse son travail et quand il vient et comme il veut être une personne tout à fait différente et le Seigneur vient maintenant pour faire son travail, pour lui montrer que, voilà maintenant, ça, comme tu m'as accepté, moi, comme ton sauveur, ton rédempteur à toi, je veux maintenant t'instruire, te montrer ça. Et c'est vrai, il dit, mais il n'y a maintenant aucune différence entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. N'est-ce pas vrai Parce que pour qu'ils puissent croire en lui, il fallait qu'il y ait des prédicateurs. N'est-ce pas vrai? Donc, il fallait que ceux-là. Ceux pour... Donc, le Seigneur, par la prédication de la parole, il t'instruit, maintenant pour ça c'est bon et ça c'est pas bon. Donc, un homme ou une femme qui a déjà une bonne disposition de le départ, il est quoi? Il est obéissant en fait. Il entend, la parole lui dit ça. Il ne vient pas avec son propre jugement. Il ne vient pas avec ses propres pensées. Moi je pense, si Dieu a déjà tes propres pensées à toi, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Je vous ai donné un jour ici un exemple d'une bouteille. N'oubliez jamais cela. Vous voyez une bouteille. Qu -ce que cela soit aussi dans votre pensée. Une bouteille qui est remplie. C'est rempli d'eau. Vous voulez remplir cette bouteille-là. Vous voulez avec de l'eau, n'est-ce pas Vous voulez encore la remplir. Qu'est-ce que vous faites Vous gaspillez. Puis si elle est remplie. Elle est encore remplie dedans, ça va tomber, ça va couler par terre. Mais pour remplir une bouteille qui est remplie, il faut la vider c'est ça, Amen donc vous videz avant la, la bouteille maintenant vous pouvez la remplir c'est ce que Dieu réellement fait toujours quand il vient vers toi en réalité il commence à pouvoir réellement il veut d'abord que ton caractère, ta façon de pouvoir voir, ta façon de pouvoir penser effectivement parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, toi tu as une nature, tu a une nature non en fait il veut que tu puisses avoir sa nature Amen. Donc, il te montre maintenant, voilà, tu penses comme ça, c'est pas bon, il est toi. Voilà comment tu as pensé, comme ça, comme ça, comme ça. Nous, le Seigneur nous instruit dans le moindre détail. Amen. Et là, c'est la sanctification, c'est vrai, non? Amen. Donc, maintenant, il a tout nettoyé, effectivement, ce que nous étions. Il a fait de nous maintenant ce que lui veut que nous soyons. Et quand il a dit, maintenant, la personne ici, elle est comme moi, je le vois. Et le lieu est comme moi je veux, alors Dieu maintenant vient et il habite en toi. Amen. Prêtez bien attention, frère et sœurs parce que vous connaissez beaucoup la voyant. Mais c'est vous Et à la fin, quand il vient habiter en toi, ce qu'il sait, il est sûr que c'est son habitation. Amen. Et la Bible dit, mais il est très bien. Après, il dit, il dit voilà. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il lui appartient. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a aussi Christ, entre les morts, habite en vous, celui qui est aussi Christ, entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui, vous, qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédéfables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Amen. Donc la chair ne peut plus avoir la domination sur nous. C'est nous qui dominons maintenant. C'est vrai, non? Amen. Nous possédons toutes choses. Il faut que, comme la Bible dit, il faut que la chair meure pour que l'esprit puisse vivre davantage. Voilà. Vivez donc selon la chair. Si vous vivez donc selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous suivez ça? Il est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tu ne te conduis plus toi-même. Tu ne penses plus comme tu veux effectivement. Tu ne fais plus les projets comme tu le veux. C'est maintenant le Seigneur lui qui fait les projets à ta place. Et l'Esprit du Seigneur te conduit maintenant à faire ça, ça, ça. Les choses que tu ne voulais pas. Le Seigneur, maintenant, te conduit à pouvoir faire ce que Lui veut. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc maintenant, ce n'est pas que non, ça je pense que je dois le faire, ceci je ne vais pas, non. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Amen. On devient donc esclave du Seigneur. Amen. Regardez la chose suivante. La Création dit ici, verset 15, « Et vous n'avez point reçu l'Esprit de servitude. pour être encore dans la peur, effectivement. » Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma Donc cet esprit, effectivement, témoigne que nous ne nous appartenons plus à qui nous mais nous appartenons à Dieu. Il est maintenant notre Père et nous sommes ses fils, nous sommes ses enfants, effectivement. En fait, témoignant que nous lui sommes totalement une propriété qui lui appartient entièrement. Fils et filles de Dieu. Et l'esprit de le Dieu aussi en nous. On avait dit, crie à nous à ma montrant effectivement que nous, nous savons. Que maintenant que Dieu est notre Père, nous pouvons même l'appeler notre Père, qui est aux cieux. Amen. Et regardez la suite. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, okay. Vous là, vous souvenez de la religion, non Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Donc, si c'est un homme, tu peux douter. Mais ici, la conviction ne vient pas d'un homme mais de l'Esprit qui habite en toi. Il te certifie toi-même que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen. Donc là, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Tu as donc cette certitude que, ici, je suis. Et puis, il continue en disant, il dit donc, il dit ici, si, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Je voudrais de tout mon cœur que vous prêtiez vraiment attention, frère, puisque je sais que vous connaissez ces choses mais que vous prétiez attention que vous suiviez. Et bien donc, hérité de Dieu, hérité de Christ, si toutefois, vous suivez ça, mmh. nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mmh. Et puis, il continue, j'estime donc que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, maintenant, il pointe l'accent sur un peuple particulier. Cela qui a eu la grâce, effectivement, de pouvoir réellement être délivré, qui marche selon l'Esprit de Dieu, et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, il dit maintenant le souffrance du temps présent. Parce qu'effectivement, la souffrance viendra. Mais il dit, mais le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir pour nous, pour nous qui marchons selon l'esprit, pour nous dont l'Esprit rendit témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc toi mon frère, toi ma soeur, tu es convaincu, pas par un homme, non. mais par Dieu lui-même. Et Dieu t'a convaincu. Il t'a confirmé cela par les sons de son esprit. Amen. Il dit, je ne peux pas te perdre. Est Il dit, si je t'ai scellé, c'est parce que tu m'appartiens. Je veux que tu sois Amen. conscient d'une chose. C'est que si je puis poser mon saut, ça veut dire que Amen. ma en toi, ce que tu ne peux pas être perdu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir pour oui, nous. Il très bien. bien. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur te place dans un environnement pour te montrer une chose. Il dit, mais, enfin que tu sois sûr et certain. Il dit, mais, toute la nature entière. Elle attend quoi, effectivement dire, Elle attend la manifestation, que tu puisses manifester mes propres fils et filles. cest c'est quelque chose d'une telle grande importance que le fait que tu sois un fils, tu effectivement de cette manière que. La manifestation et aussi la part que toi, tu vas prendre part à ce que tu sois manifesté et démontré à tous que tu n'étais pas comme les autres, que tu étais un peuple tout à fait différent, que tu étais réellement seul ou celui effectivement qui était acquis par Dieu lui-même, et réellement que Dieu a eu le pouvoir. Parce que dans la marche avec Dieu, <coughs> non seulement dans les temps à venir, mais déjà de maintenant, Dieu doit confirmer. Amen. Que toi tu es un fils, toi tu es une fille. La grande manifestation c'est la part qui devient encore plus importante dans l'avenir. Mais de maintenant déjà, à ta marche à toi. Parce qu'il a dit, mais je vous enverrai le consolateur, L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc déjà dans cette marche avec Dieu, il faut que tu puisses être sûr et certain que si je le suis en fait, en tant que fils, et son esprit habite en moi, frère et soeur. L'erreur pourra revenir, pourra venir. Amen. Mais Dieu enverra la correction. Vous savez, dans le saint écritures il dit, mais lève-toi et sois éclairé. N'oubliez jamais ça. dit, mais car ta lumière arrive. Dans cette lumière qui est à toi, elle est pour pouvoir t'éclairer dans la marche dans laquelle Dieu t'a placé. Et en tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, être conscient effectivement de la place que ton Père t'a positionné. Nous continuons. Il dit, verset suivant, il dit, car la création était soumise ainsi ainsi. Maintenant, je montre le verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Amen. Alors mon frère et ma soeur, Dieu te montre encore quelque chose de certain. <rire> pour te montrer effectivement ce qu'il a né avec toi en tant que fils. Il dit mais combien même tu ne sais pas comment prier Dans une situation quelconque Effectivement, Il me dit mais l'esprit qui est en toi, pas les soupirs qui les suivent. Il intercède pour toi. Parce qu'ils sont les âges et le cœur. Donc effectivement, cet Esprit qui est en toi, effectivement, il arrivera à pouvoir agir, pouvoir te protéger sur le chemin et même intercéder en faveur Amen. de ceux qui sont saints. Oh, qui sont ceux qui sont saints C'est ceux en qui le saint saints habitent. On dit bien le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit habite en toi, il est en saint. Amen. Et tu es aussi un saint, un fils de Dieu, par des soupirs inexprimables. Et non, regardez. Toujours mmh. la même écriture, effectivement, après avoir montré cela, dit, mais oh, nous savons, verset 28, je crois. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore pour te rassurer, toi, en tant que citoyen, dit, mais non, regarde, il me dit, mais tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut arriver, tu as cru, tu as été sanctifié, baptisé du Saint-Esprit donc c'est là saut du du Saint-Esprit un fils de Dieu mm -hmm. arrivé, étant un fils de Dieu tout ce qui peut arriver. concours pour ton bien Amen. Amen. Amen. Dis, rien alors rien Amen. quand j'étais là-bas de l'autre côté Dieu est vraiment merveilleux Rien, alors rien ne pourra t'élever. Toutes choses concourent pour le bien. Je voudrais que vous ouvrez vos oreilles, frères et sœurs. Il dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toi, en tant que fils ayant l'esprit du Seigneur, tu ne peux qu'aimer le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole. Amen. Donc, si tu aimes sa parole, tu obéis à ce que la parole te dit. Amen. Alors, si tu aimes Dieu, et que tu aimes la parole de Dieu et que tu obéis tout ce qui peut t'arriver tout ce qui peut t'arriver concours mm -hmm. pour ton bien Amen. Amen. vous savez pourquoi frère parce que le Seigneur notre Dieu change la malédiction en bien pour toi il dit souvenez-vous les malades Amen. et les malades qui voulaient vous dit, moi l'éternel ton Dieu j'ai changé la malédiction en bien Amen. Amen. Allez -y. Allez -y. Toute arme forgée contre toi Amen. Amen. sera donc sans effet. Toute chose, s'il vous plaît, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit aussi d'une manière aussi claire il dit il dit, mais, il, dit, il dit, il dit, il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si toi tu as appelé, mon frère et ma soeur, si l'Esprit de Christ habite en toi, tu as appelé selon son dessein. Amen. Amen. Car ceux qui ont connu d'avant, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Donc, dans la marche avec Dieu, sois attentif et observe, frère. N'est-ce pas aller dans les, dans les émotions Non, non. Sois sérieux avec Dieu. Observe Amen. les choses parce que Amen. Dieu est toujours sérieux. Amen. Tu dois être conscient de ce que toi tu es. Où est-ce que j'en suis avec Dieu Vous savez, frère, tout ceux qui vacillent dans la foi, il y a un problème avec leur propre foi. Toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oui de ceux qui sont appelés selon son dessein c'est vrai cela et que nous connaissons effectivement que ce qu'il a connu d'avance c'est merveilleux de pouvoir réaliser que avant même que toi mon frère toi ma soeur, Dieu te montre effectivement que avant que tu sois dans ce monde même avant que le ciel et la terre, l'atome même puisse exister à la même qui est quelque chose qu'on appelait effectivement les vents ou l'air Dieu te connaissait il dit même, puis loin même, j'étais même élu donc mis à part, frère, l'élection ne peut pas échouer il dit, sois sûr et, et certain ce que moi je fais des trois je ne veux le Saint-Esprit à n'importe qui, non parce que le Saint-Esprit c'est ma vie en moi, en toi Amen. C'est moi Dieu en toi. C'est vrai, non Mais oui, c'est la vérité, Christ mm -hmm. en nous. L'espérance de la gloire. Et quand tu es Dieu, il va pouvoir poser son sou. Qui te connaît, toi, mon frère, ma sœur? Ta vie à toi, elle est tout à fait différente en fait. Ta façon de pouvoir maintenant concevoir les choses. Tu n'es plus conduit par ta chair qui te dit, tu vois ce qu'il a fait, tu vois ce qu'il a dit, tu vois ce qu'il a pensé. Non, toutes ces choses-là disparaissent en fait de plus en plus. cest à que maintenant, tu vis comme on te dit, mais c'est un naïf. Et il voit comme s'il ne voit pas, mais euh, c'est ça en fait, je dis, mais je ne veux pas me retrouver ces choses-là, naïf, gloire à Dieu, mais je veux simplement voir s'il veut, parce que la chef, elle dit, mais tu vois comment il t'a regardé là, c'est parce qu'il a, a pensé que tu es tué, tu veux comme ça, tu vois, parce que quand il a dit comme ça, oh, c'est pas ce qu'il pensait, même si c'est ce qu'il a pensé, mais je ne veux pas être dedans, Non, oh, je veux monter, Vraiment, c'est vrai, cela. Dieu veut que on puisse arriver à pouvoir comprendre ce chose qui, ça peut être effectivement nous parce qu'il faut être des hommes spirituels. Amen. Nous sommes tellement restés dans la chair, effectivement, qu'on a fait trop dans la chair et la chair nous a rien donné de bon. La finalité, cela c'est quoi C'est la mort. Regardez très bien quand vous guérissez, quand vous avez des mauvaises pensées sacrées, quoi. Ça crée quoi De mauvaise ambiance parmi vous De suspicion. Oui, Effectivement. Ah, oh, Peut-être que pour que ma vous n'êtes plus naturel. Hein. Oui. Dieu te bénisse, mais en fait, tu n'es pas vrai. Oui. Donc, le, parce que pourquoi il y a des soupçons oui. Quand il a fait, parce qu'il va penser. Oui. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il va penser ou qu'il ne pense pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je veux être juste. Amen. Dans mes pensées. Amen. Dans ma façon de poser mes actes. Si lui, il interprète à sa manière, c'est son problème. Amen. Moi, je veux, en fait, toi et moi, nous servons Dieu. Amen. Si nous servons d'abord Dieu, Amen. nous servirons les hommes. Si vous cherchez d'abord à plaire aux hommes, vous ne servirez jamais Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité, frère et soeur. Rien n'est Parce que si Amen. tu dis, fais comme ça pour moi, fais comme ceci, tu verras pour tout le monde, effectivement. -tu, tu ne feras jamais rien Amen. pour Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais quand tu oublies les hommes, je te sers toi. Même ma m'abandonne, pas le problème. Amen. Mais d'accord, toi, Amen. parce que c'est toi qui sauve. Amen. Si je te sers, toi, Amen. alors je le servirai même. C'est la même chose avec l'amour de Dieu. Amen. La question était, mais quel est le plus grand de tous les commandements Pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, non oubliez cela. Il faut que je fasse ça pour que. Et ceci pour la semaine. Non, non, Tu aimeras d'abord l'éternel ton Dieu. Est-ce que ce que je veux faire va plaire à Dieu Même si oh, tu vois le frère, il est méchant, la soeur il est méchant, et ceci est cela méchant, oh j'ai fait mon grand jambon. Oh non, pardonnez-moi. Jambon, c'est le grand problème, c'est ne je parle de cela parce que les jambons, c'est moi qui ne mange pas les jambons. Pardonnez-moi. Hein. Ce n'est pas un problème. C'est parce que mon corps ne supporte pas les jambons. Mais c'est pas. On peut manger les jambons. C'est pas qui fait. Parce que j'ai entendu... les... Oh, savez, mon cœur est J'ai entendu... Eh, si c'était un imam... Là. Oh, nous, nous suivons ce que là. C'est même la votre Bible est dit là-bas. Parce que votre maître et votre Jésus là dit. Pardonnez-moi, Seigneur. Il ne faut même pas manger la viande de porc. Nous les arabes ne mangeons pas la viande de porc. Il faut même se dire, ah bon Je n'ai pas vu un endroit où le Seigneur a dit qu'il ne faut pas manger la viande de porc. Mm -hmm. <rire> vous l'avez vu vous Dans mm -hmm. l'Ancien Testament, oui. Mais le Nouveau Testament, mm -hmm. manger ce que c'est. C'est vrai, non Amen. Enfin, bref, Donc, <rire> que, nous réalisons cette grâce. Mais c'est absolument important que nous comprenions ce que le Seigneur attend de nous, ce que nous pensions droit, nous pensions juste dans nos actes, effectivement. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, effectivement, alors vous voyez que la communion va passer de l'un à l'autre sans problème. Vous pouvez vous entendre vraiment très bien avec tout un frère, parce que vous ne pensez pas. Et puis, surtout, le grand problème, votre attention, s'il vous plaît. Le grand problème, ce sont les langues des uns comme des autres. Tu vas t'asseoir avec un Il va, il va venir ton Tu connais celui-là. La pauvre ou le pauvre en question, tu aimes cette personne. Tu vas avoir une bonne pensée à la personne. Maintenant, comment à te souvenir. Tu sais ce qu'il a fait Quand il était parti au marché, il a trouvé un panne qui était là, il a trouvé beau, il a pris le pain, il l'a mis dans son sac. Bon. Si toi tu as vu qu'il a pris le pang, mis dans son sac, tu peux prier Exactement. Et je le vois, Amen. tu règles là. Il ne faut pas venir me dire, mais il a volé, il a fait. Dieu est capable de me révéler quand même. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu, sais, tu sais quand même lui, parce que tu le considères, hein, mais parce que tu ne tu sais pas ce qu'il fait. Oh, mais Dieu t'a pas placé à, à côté de moi pour me dire ce que les autres font comme mal. Parce que si Dieu m'a donné aussi les yeux spirituels, il me montre aussi. Amen. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, je veux que vous compreniez une chose. La langue que nous avons, c'est pour bénir. La langue que nous avons, c'est pour dire des bonnes choses. Qui doivent pousser mon frère et ma sœur à, à aimer Dieu. Nous sommes tous des hommes faibles. Nous enfin, faillissons tous. Mais nous avons besoin de pouvoir nous accrocher à Dieu. Rendez toujours des bons témoignages de votre frère, de votre sœur. Quand il a fait une chose mauvaise, va le voir. Amen. Va le voir. Parle-lui, frère. Voilà, en tout cas, il y a ça, ça, ça. J'étais en subi. Vraiment, souviens-toi la vie, Montrez-lui avec autant de paroles. On est bon. Oh, nous sommes dans le message. Les messages. Messages. Ça veut dire quoi le message oui, Si toi, tu as un message, tu dois d'abord toi-même brisé. Oui. Quand tu Amen. vas voir la personne, qu'est-ce qui se passe là Tu as les désirs qu'il soit sauvé qu'il soit ramené. Tu vois, moi je connais bien les écritures d'abord, nous les prophètes a dit, les prophètes a dit, les prophètes a dit. Non. les Seigneur veut que. Quand les dit effectivement, nous voulons vivre que. Alors voilà ce qui s'est passé, ce que peut-être tu ne le sais pas. Mais voilà, l'écriture nous montre ça, mon frère, ma série. Et puis pour le témoignage de la parole de ce que Dieu dit, ainsi, ainsi. ainsi. Et puis il faut, quand tu vas d'abord voir, il faut d'abord que tu sois convaincu. Et pas parce que Jean Robert t'a dit. Et puis tu te lèves aussi, bon, comme jean a dit moi je suis l'homme spirituel. Je vais aller voir pour courir. Frère, tu arrives comme ça. Oh frère, Et tu as, il semble que la, tu as volé la chèvre de la, de la voisine. Et que la voisine était Tu es un frère en Christ, tu ne peux pas voler la chèvre. La Bible dit que tu es condamnable. Puis frère, t'écoute, mais ma, mon frère, ma soeur, qui t'a dit que j'ai volé la chèvre Ah bon T'as pas volé Tu veux directement me répondre pour la chèvre que j'ai volée Quelle chèvre j'ai volée T'as pas volé quelle chèvre j'ai Il n'a pas volé la chèvre parce que j'ai entendu que tu as volé la chèvre. Mais il fallait d'abord demander-moi si j'avais volé la chèvre. C'est pour dire effectivement que ce n'est pas sur les gens disent qu'il faut partir ou avoir une mauvaise opinion d'un frère ou d'une soeur. Mais il faut que Dieu te répète. Il faut que Dieu te parle pour que tu ne sois pas non plus condamnable avec les autres. Pour te mettre. Dans... Ah, sinon, que Dieu nous fait savoir que. C'est absolument nécessaire que nous puissions être dans la position telle que Dieu travaille avec. En tant que fils et fille de Dieu, notre pensée, notre façon de pouvoir concevoir les choses. Je pense que quand Dieu a pris réellement notre être maintenant, vous savez ce qui se passe en réalité C'est que le trône du jugement de Dieu descend en toi. N'oubliez jamais ça. Quand le Saint-Esprit est en toi, aussi le trône du jugement de Dieu descend en toi. Un fils de Dieu, une vie de Dieu, je veut poser un acte de cette parole du monde. Car ce n'est pas conforme, mon Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je suis certain. Tu sens que la force manque, de pouvoir faire ce que tu veux faire. Parce que là, il te fait savoir que ça, c'est pas juste. Il veut toujours te garder saint. Saint, saint, saint et éternel. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on puisse dire, on ne faut pas faire ça. C'est pour ça, frère. C'est pourquoi Dieu a envoyé la parole du temps de soi pour que nous sortions des dogmes. Amen. Des crédos, de ceci et de cela. Parce que dans les dogmes, il faut comme ça. Il faut comme ceci. il faut, comme ça, il faut comme ça. Non. Maintenant, la parole de Dieu est inscrite en nous. Amen. Le Saint-Esprit maintenant t'observe, il te regarde. Quand tu veux faire, tu sens que là, les vertiges commence, c'est plus possible. Ça, c'est. Il te montre que voilà ça, voilà ceci, voilà ce qu'il faut faire. Alors, un fils de Dieu, il prend plaisir à obéir à ce que son regard Alors, il dit ceci il dit, toute chose concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous ah, vous souvenez de ceux qu'il a connu d'avance, qu'il a aussi prédestiné. C'est vrai, non À être semblable à l'image de son fils. Votre attention, frère. Donc l'objectif de Dieu, ce que nous soyons comme Christ, Amen. Il était sur la terre. N'est-ce pas vrai Amen. Vous savez, quand on l'a pris, même quand il parlait avec. Euh, il parlait avec ses disciples, dit, il, dit, il, dit, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais il, il, à Jérusalem, je serai là-bas, le fils de l'homme sera donc mais il n'est pas il va souffrir, il Et puis il dit, adieu Dieu de paix cela ne puisse t'arriver. Il a regardé ce pied et dit, mais par de moi, Satan. Mm -hmm. Car les pensées que tu as sont pas les pensées de Dieu. Mm -hmm. Parce que les pensées de Dieu à mon endroit, mm -hmm. c'est que je puisse mourir. si mm -hmm. est les grains de blé de mer, mm -hmm. Mm -hmm. il demeure mm -hmm. seul le... mm -hmm. à s'il veut porter à toi qu'il faut que je puisse arriver à pouvoir. Accomplir cela parce que dans les scènes de Dieu, mm -hmm. il est écrit de moi. Mm -hmm. oui. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, que, chaque fils et chaque fille de Dieu, il y a quelque chose dedans de lui, effectivement, qui lui montre en réalité la place que Dieu <coughs> positionner pour qu'il puisse arriver à pouvoir servir son Dieu de la manière. Et même si les choses sont difficiles, dans la marche, effectivement, la confiance est toujours placée en Dieu. Amen! Amen. Il a dit, détruisez cet temple, je le rebattrai en trois jours. Vous vous souvenez de cela Donc, cet homme de Dieu nous montre, alors il dit encore, dire, il dit, dans, dans, dans, dans le livre de Romains, il nous montre encore cette écriture, Effectivement, il nous montre cela en lui disant, oui, regardez bien, il dit, car ce qu'il a, d'avance, verset avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, en fait que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, si tu as été prédestiné, il doit t'appeler. Amen. Amen. Tu dois entendre effectivement Amen. la voix Amen. du monde de Dieu. Amen. Il dit ils entendront ma voix. Amen. Parce qu'ils ont été prédestinés. Ils vont entendre et ils suivront ma voix. Amen. Ils vont sortir. Il, il, dit, il, dit, il, dit, il dit et ceux qu'il a appelés, il a aussi suscité. Amen. Amen. Amen. Donc il dit, mais mon frère, toi qui l'as reçu, toi qui es resté accroché à lui, effectivement, et qui a aussi prouvé que tu l'appartiens, effectivement, il dit, mais tu as été justifié. Amen. Peu importe ce que le voisin peut venir dire, ou la voisine, ou même Satan peut dire, il dit, mais, il sait, il a fait, il a voté 6000 fois, il a fait ceci, il a tué ceci, oui. il dit, mais, il n'a jamais rien fait. Amen. Alors, je le regarde lui, il n'y a rien. Amen. Ceux qui sont en vie, qui disent, il n'y a donc plus aucune condamnation. Satan peut monter et descendre. Frère, Dieu veut que vous compreniez ces choses. Amen. Il peut monter et descendre, pointer du doigt. Frère, il y a quelque chose que Dieu a. le sang qui est sur le corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit voici le sang. Frère, ça, ça brise le cœur de Dieu. Amen. Amen. On peut t'accuser de tout le monde possible. Quand tu regardes parce que Christ te fait passer par ses sangs, Dieu tout à fait plein comme l'être. Amen. Ça viendra avec le péché ancien. Il avait fait, il avait fait frère. Ce jour-là, il était là, simplement. Je l'aime beaucoup, mon maître. Les... Une femme supplie en flagrant de l'adultère, frère et soeur. Hein, C'était punissable avec les pierres. On tuait, on l'a lapidé à la femme de mourir avec les pierres. Adulté. Et il était là, lui, il s'occupait d'autre chose, effectivement. Et on l'amène cette femme. Les pharisiens, les sabuséens, ces jours-là, ils étaient tellement bien serrés dans leur corps en disant Ah, ah. Et vous, on va vous prouver que cet homme n'est pas de Dieu en plus de cela. Nous sommes des Moïse, nous connaissons bien. Et ça, on va l'appliquer. On va vous montrer qu'effectivement, qu il n'est pas mieux que les autres. Il était là, là, il s'occupait et ce, que, ce qui m'a toujours touché, c'est que la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère loin. C'est ça. <rire> Et s'il croyait vraiment ce que Moïse avait dit, c'était écrit, oh. frère. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, allez, frère, oh là là, Vous pouvez monter et descendre. C'est la parole vivante. Quand il est apparu, frère, les églises ont tremblé. Oui. Les prédicateurs ont tremblé. Il dit Mais il y a quelque chose dans cet homme. C'était l'auteur. Et puis Le temps est venu. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, donc. Donc, quand il est venu, il est bien. Ils ont pris la fin. S'ils avaient pu. Est, depuis la vérité, dans la pudeur de notre Il n'y a pas de problème. que vous croyez. La là. Non, ils l'ont pris. Ils avaient. ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il a mené devant la grâce, frère. Il a mené devant la grâce, frère. C'est la vérité, frère. Là-bas, c'était la loi. Ici, c'est la grâce. Ah, et c'est cela que l'homme dans ce monde n'arrive pas à pouvoir comprendre ses idées. Mais quand Dieu t'a. C'est une... merveilleux, frère. Et il est là, c'est vrai. C'est une grâce extraordinaire de voir ce que ce sauveur a apporté à, à l'humanité. La Bible dit que le sang des corroses le bon mmh. la pensée de l'homme était toujours corrompue. Il ne veut pas ôter les même signes à la perfection. Mais, mais, mais, mais, il dit. Dans le rouleau de lui, il est question de moi. Il est sans réduire. C'est de tu as dit, voici donc l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. C'est vrai, frère. Quand en l'homme entre dans sa présence, il sont une personne tout à fait différente. Mm -hmm. L'ancienne nature est complètement dissoute. C'est maintenant la nature de Dieu, la nature divine, dans la personne. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné, ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé, ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ça veut dire que devant Dieu, toi mon frère, et toi ma soeur. Blanc comme neige. Amen. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Il est mort, il a payé le prix pour que toi mmh. tu sois libre. Mmh. Enfin, que tu le serves pleinement. veut enfin, que tu puisses être dans une telle liberté que, peu importe maintenant que la peur même. Mmh. La peur doit réellement quitter le cœur. Et amen. Amen. Amen. tu l'aurais oui. peur. Il dit c'est moi qui justifie. Alléluia. Qui te condamnera est-ce que vous comprenez les choses Amen. Il, il peut, euh, les gens, il est bien. Parce qu'il dit ici il dit, et ceux qu'il a justifié Donc ça, on ne peut pas manquer. Il dit, il les a aussi glorifiés. Donc pour Dieu, c'est déjà accompli. C'est sur et certain Donc c'est à dit que nous, nous sommes déjà dans un état tel que, et que par la confiance que nous avons dans le Seigneur. Nous devons être sûrs et certains que ce qu'il a fait comme promesse pour nous, cela va s'accomplir. Et continue en disant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Amen. Ce que nous venons de pouvoir entendre, mais que pouvons-nous dire à l'égard de ces choses Il dit, si Dieu donc est pour nous, mon frère et ma soeur. C'est Dieu qui a crié les cieux et la terre. Amen. Tous les âges, effectivement, l'adorent. Satan ne peut rien faire. Si notre Père est, est Amen. le père Dieu. Dieu que nous servons, c'est notre Père. Amen. Il est le créateur qui domine sur toutes choses. Ce qui va arriver aujourd'hui, tout ce qu'il dit, il a le contrôle sur tout. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Est-ce que vous suivez? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous. Alors écoutez bien, il dit. <rire> lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Alléluia. Alléluia. <rire> il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Mais Dieu dit, mais il est justifié. Voilà la place d'un fils de Dieu. Voilà la place d'une fille de Dieu. Est-ce que vous suivez Et continuez en disant Qui est le condamnant Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Il a la droite de Dieu et il est tête pour nous. Amen. Amen. Amen. Vous avez remarqué, frère, comment le Seigneur nous a montré la place, la position d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, là où il se trouve aujourd'hui effectivement et comment même il dit mais, il dit, mais toute chose concourt pour le bien de ce qui est Dieu. C'est vrai, non? Mm -hmm. rien ne Venir. Alors maintenant, la question, elle vient. Qui nous séparera de l'amour de Christ Je veux que vous compreniez cela bien. Je vous en prie. Je veux que vous compreniez cela très bien. <coughs> la question a été posée. Au vu de tout ce que vous avez entendu, la position de la manière dont Dieu a eu à pouvoir réellement aussi montrer ce qu'il avait frère, nous étions esclaves, le péché, nous liés, il a donné la réponse à ton problème. La libre, effectivement pour que tu sois libre, et aujourd'hui tu l'es. c'est vrai, non? Amen. Parce que si nous sommes assis ici, c'est parce qu'il a fait quelques jours. Amen. Autrement, nous serons dans les camarades, nous serons différents endroits, faisant n'importe quoi. Et nous sommes là. Personne ne vous a vu venir. Mais quelque chose qui vous a appelé. Témoignant de ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre marche, oui. dans votre vie. Témoignant que Dieu est vraiment vivant et qu'il a eu à pouvoir avoir une action dans ta vie à toi. Et te montrer effectivement comment est-ce que cette action de Dieu en toi se fait ainsi, ainsi, jusqu'à te dire aussi que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Amen. Dieu. C'est vrai ou pas ah, vrai. Et puis il te montra effectivement que, oh, ce que Dieu appelait sur son dessein, ainsi, là aussi justifié, jamais justifié, mais il aussi appelé, mais justifié, aussi glorifié. N'est-ce pas vrai mm -hmm. Qui condamnera les ennemis de Dieu Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous mm -hmm. Si Dieu est pour nous en tant que fils de Dieu, en tant que peuple de Dieu, qui sera contre nous mm -hmm. Maintenant on nous pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ C'est ce qu'il dit, non Qui nous séparera de l'amour de Christ Alors je veux que vous compreniez cela. En fait, il faut que la pensée soit comme ceci. Qu'est-ce qui peut arriver à pouvoir se passer en vous et parmi vous en tant que croyant Qui peut arriver à pouvoir t'éloigner de la foule Et la chose qui peut réellement arriver, avoir se passer en toi, effectivement, pour effectivement te tuer, oh mais je ne peux plus. Regardez, il dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix. Est-ce que ce serait la tribulation par laquelle tu vas passer, tu vas te dire effectivement que non, en tout cas, moi je supporte plus les choses de Dieu, c'est plus possible. La dignité, parce que les vêtements, je ne vois pas que j'ai vraiment pas les vêtements que j'ai effectivement les, les périls, les paix, les angles, toutes ces choses-là, -ce, ce sont ces choses-là qui peuvent arriver à pouvoir réellement t'éloigner davantage de ces dieux en réalité et faire en sorte qu'effectivement que tu n'aies plus vraiment le désir d'avoir communion avec ces dieux et de pouvoir se dire mais est-ce que vraiment hein, j'arriverai est-ce que ces dieux a la capacité de pouvoir faire en sorte que je sorte de cette situation dans laquelle je me trouve quelle est la chose qui peut arriver à pouvoir aujourd'hui vous rendre aussi <rire> toi à toi tu es tué, effectivement, les preuve par laquelle tu passes, mon frère. La situation dans laquelle... C'est absolument important avant que vous répondiez, frère. C'est nécessaire que vous puissiez vraiment bien comprendre ce chose, mon frère et ma soeur. Parce qu'il y a une différence entre le véritable croyant et le soi-disant croyant. Un véritable croyant, il sait où il est. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il oui. dit, mais, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit que moi dans mon âme, je l'aime de tout mon corps. Ah. Seigneur, je sais d'où je viens. Je sais ce que tu as fait de moi. Mais aujourd'hui, la preuve là. Sois déjà un croyant. Par rapport à un croyant. Amen. Le soi-disant croyant, il est avec vous quand tout va bien. Mm -hmm. mm -hmm. Il aime voir le miracle. Mm -hmm. Il aime voir ceci. Quand ah, tout va bien. Dieu fait, Dieu fait. Mm -hmm. Quand Dieu maintenant dit, bon, je vais maintenant permettre ça, mm -hmm. je vais voir ce qui va se passer. Vous mm -hmm. l'avez entendu depuis le chapitre 8. Comment Dieu nous a montré effectivement la position d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, et ce qu'il en est effectivement à son endroit. Alors maintenant, il pose la question de pouvoir savoir que, quelle est cette chose-là qui peut arriver à toi. Faire en sorte que tu puisses arriver à pouvoir te séparer. Tu es maintenant la parole de Oh, je connais tes œuvres. C'est vrai, non Les premières œuvres, là, comment tu étais tellement si Vous mm. Aussi vrai, ma mm. soeur. Je voudrais que vous fassiez attention, s'il vous plaît, ma mm. soeur. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Et chaque jour que nous passons, effectivement, et ce que nous entendons, nous positionne toujours dans la marche avant. Je vous ai toujours dit ici, frère, que Dieu ne va pas ramasser les saltines. Il faut que nous soyons conscients de pouvoir savoir ce que Dieu fait avec nous. Est-ce qu'il cherche effectivement qu ce pouvoir Qu'est-ce qu'il cherche pour nous? Donc, c'est important que nous nous posions réellement la question de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. Mais qu'est-ce qui nous de nous et de Christ Il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. » C'est vrai, non oui. ?« Ce que j'ai contre toi. » Tout ça est très bien. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, c'est vraiment une grâce que Dieu puisse arriver à pouvoir exhorter et montrer effectivement à son peuple la partie dans laquelle il n'a pas eu à pouvoir réellement agir effectivement comme Dieu le voulait. Et il pour qu'il puisse mettre en ordre la chose. Il dit Ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et reprends-toi et pratique tes premières œuvres. C'est vrai, non oui. C'est quoi le premier œuvre mm -hmm. C'est quoi le premier œuvre Chaque enfant de Dieu véritable qui a une expérience avec Dieu doit se souvenir des premières œuvres. Oui. Mais c'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Oui. Quand Dieu est venu dans ta vie, effectivement, dans la vérité, et que tu l'as cru dans la vérité, tu as eu des expériences. Et ces expériences, tu sais comment tu les as eues. Avec autant d'empressement. Les ailes que tu avais pour Dieu. Ces ailes-là. Et vous le savez aussi, frère. D'abord, continuez à regarder. Ici, il dit, verset 30, il dit, mais selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours mmh. et qu'on nous regarde comme des prébis destinés à la boucherie. Mmh. Mmh. Vous savez ce que le Seigneur a dit de nous mmh. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Mmh. Mmh. Ça veut dire que la haine et l'oppression, nous allons les rencontrer. Mmh. Mmh. Que ce soit parmi vos maris, vos femmes, vos enfants, votre travail, vos collègues, ceci et cela, dans vos maisons, partout où vous êtes, l'oppression et la haine, vous le rencontrerez. Mm -hmm. Pourquoi serez-vous haïs Parce que vous l'avez accepté et que votre vie se conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez Puisque de tout votre cœur vous l'aimez tellement, vous voulez le servir, votre vie maintenant commence à pouvoir jaillir comme une lumière dans le milieu dans lequel vous vivez. Puisque eux ils ne sont pas comme vous, vous les dérangez. Alors la torture vient. La persécution vient. Et quand la persécution vient, qu'est-ce que tu vas faire pour calmer la famille effectivement vous savez comment ils disent lorsque on doit aller faire le mariage qu'il faut aller couper la tête de la poule bon tout simplement ma famille dit mais il faut qu'on les fasse les... c'est comme ça quand même, parce que c'est comme ça toujours dans, dans le coutume c'est l'usage si tu ne le fais pas donc euh, ça va avoir un problème avec tout le monde de la famille pour ton mariage mais Dieu t'a déjà dit de ne pas couper la tête de la poule n'est ce pas vrai? Amen tu étais là, gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, je ne peux plus être libre comme le monde je ne peux plus être dans la famille comme de... le tout le monde a vu ton témoignage Seigneur mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. je suis resté pendant 25 ans sans trouver, sans un membre marié, voilà je commence à vieillir effectivement et puis j'ai je trouvé Jean Christophe mmh. Mmh. voilà Dieu Jean-Christophe est venu, je l'ai trouvé. Et maintenant, quand même, c'est quand même le mien, je vais l'avoir. Et les parents, les parents disent, mais si Jean-Christophe ne coupe pas la tête de poule. Hein. Nous, on n'accepte pas Jean-Christophe. Seigneur, je ferai ce que toi tu as dit que je puisse faire. Seigneur, je t'ai dit, tu sais comment tu as mis, toucher mon cœur moi, je t'aime de tout mon cœur. Mais ce jour-là, Jean-Christophe est ici. Donc boum, Jean-Christophe et les parents sont là aussi. Il dit C'est notre coutume pour que nous puissions accepter que notre fille aille au mariage. Il faut que Jean-Christophe coupe la tête de la poule. Nous avons un arbre là-bas derrière. Les membres de la famille vont toujours là-bas. Il faut quand même une parole et puis il tournent vers la poule autour de l'arbre, effectivement. Et puis Jean-Christophe va faire cette, cette tour autour de l'arbre et puis après il jette la tête par terre avec la poule. Là, on est d'accord que Jean-Christophe doit te prendre pour l'épouse. Alors là, alors là, tu fais un problème. Seigneur, tu vois que j'ai quand même prié. Tu m'as donné Jean-Christophe. Maintenant, les choses viennent d'exil. Bon, quand même, quelque part. Et puis, il commence à dire. Mais, j'avoue quand même que l'apôtre Paul a dit quoi Il a dit Je me fais tout à toi Donc, si je, je suis avec les païens, je ne fais pas rien. Vous savez, frère, vous commencez à chercher des interprétations à vous pour vous justifier. Amen. Qui nous séparera de la mort de Christ Frère, la Bible dit toutes choses pour le plus de ces compétences. Si Jean-Christophe est à toi, Jean-Christophe sera à toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu, une fille de Dieu connaît sa position. Amen. Tu vois qu'il coupe la tête, moi je ne veux pas. Mm. Si tu coupes la tête, tu fais le tour, tu n'es pas. C'est lui qui est en moi, il ne coupera jamais la tête. Amen. Vous savez, les hommes dans ce monde veulent voir Christ en vous. Amen. Vos membres de famille, vous les tuez parce que vous voulez vous conformer à eux. Pour le sauver, restez fermes. Amen. Amen. Amen. Amen. Même si c'est au péril de votre vie. Qui nous séparera mm -hmm. On nous regarde comme des brebis dans la bouche. Mm -hmm. N'est-ce pas vrai mm -hmm. C'est vrai, c'est le péril ou les tout cela. Tout va très mal. Mais il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Mm Vous savez, -hmm. ce n'est pas un chemin de facilité. Mm -hmm. La Bible dit c'est un chemin étroit, mais resserré. Alors, quand tu rentres dans ce chemin, il est tellement si étroit, large et spacieux, celui qui m'a la prédiction, mais resserré. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mon frère et ma soeur. Mm -hmm, tu n'as pas beaucoup de gens qui t'applaudissent derrière. Non, mon frère et ma soeur. Il faut que ce soit des fils de Dieu. Amen. Oui, c'est sûr et certain. Amen. Sur ce chemin-là, tu n'as d'amis que de fils et des filles. Amen. Amen. Amen. Mm -hmm. Vous pouvez être avec autant de frères et sœurs. Oh frère, on vous aime, oh sœur, on vous aime, oh madame vous Oui. Que Dieu accorde simplement la grâce que nous puissions réaliser ce que Dieu. Attendre tout un Alors, il dit, nous continuons d'abord rapidement pour avoir un peu de temps. Il dit, C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est Francis, qu'on regarde comme des brebis, des siennes à la boucherie. Il dit, je vous dis bien, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs Amen. par celui qui nous a aimés. Amen. Donc, il nous rappelle encore qui dit, mais peu importe, même, on aurait comme des brebis, des siens à la boucherie. Mais nous devons savoir que dans toutes ces choses-là, dans ça, nous ne sommes pas seulement le vainqueur, mais plus que vainqueur. Amen. Amen. Il dit pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il dit, tu dois savoir que nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a élus et la parole de Dieu pour nous est la chose la plus importante. L'obéissance à ce que Dieu dit. Amen. Même si je dois perdre ma famille entière, Amen. je dois perdre tous mes amis, Amen. même si toute l'assemblée entière, la si entière devra partir seulement ce que Dieu a dit Amen. oh oui mon frère et ça, ça c'est dans un fils dans une fille Amen. pas dans un soi-disant croyant un ah. ah. soi-disant croyant il marche avec vous aussi longtemps que vous faites ce qui lui plaît Amen. Oh ils ne sont pas venus me voir oh, ils ne voulaient pas le voir ah oh, non dans cette assemblée il n'y a pas d'amour Il y, y, y, y, y, y, y a un frère. <rire> je vais quand même le dire. Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Vous ne savez bravo, pas, vous ne vous pas moi. Il a dit Oui, ma femme et mon enfant, à l'hôpital, personne n'est allé le voir. J'ai dit Ta femme et ton enfant, je l'ai laissé là, dans l'assemblée, la, pour que le frère et les soeurs, parce que c'est notre assemblée, je crois. Et puis les frères et soeurs, dit Mais votre femme et votre enfant, à l'hôpital les frères et sœurs ont prié et puis les frères et sœurs, personne ne savait que les frères et sœurs, la femme et l'enfant étaient à l'hôpital puisqu'on n'a même pas annoncé cela, mais tout le monde a prié, c'était qu'on allait, puis on examinait, puis on, on ramenait à la maison il est resté, Je dis mais personne ne savait, si tout le monde le savait à l'assemblée, eh bien, on ne savait pas dire puisqu'on le fait et puis j'ai dit mais... <coughs> Je voudrais quand même te demander une chose, parce que là tu es monté sur ces 500 chevaux, mmh. puisque les frères et sœurs ne sont pas partis voir, et quel amour qu'ils aient c'est là que je dis, bon, si te plait, je vais te poser la question. Frère Norbert Tibamba, tu connais Il est à l'hôpital quelque part, ta femme et toi, avez-vous été une fois le voir ah, oui, oui, j'ai posé la question. Ta femme, ton enfant et toi, ça fait qu'il est à l'hôpital, as-tu déjà été le voir ne plus qu'une fois sans répondre. Tu savais qu'il était jamais parti. Donc pour lui, on doit faire. Mais pour les autres, on ne fait pas. Voyez-vous, ça c'est une mauvaise chose. Vous voulez, on veut toujours, on fait pour moi, on fait pour moi. Attends, on fait, oh il est bon, il est gentil. Ah, mais quand on n'a pas l'occasion de faire, ah non, il n'y a pas d'amour dans cette assemblée. Et d'ailleurs, le pasteur, les il est il n'est jamais même passé. C'est vrai, non c'est nécessaire, frères et sœurs, que nous puissions arriver à pouvoir être des hommes faits. Des hommes et des femmes qui ont un caractère et qui savent réellement en qui ils ont cru. Amen. Et qui savent réellement à quoi ils doivent s'attendre, effectivement, et ce que Amen. Dieu veut d'eux. Il dit dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que Dieu qui m'a aimé, il m'a fait sortir de moi. Dieu qui m'a aimé, il m'a nettoyé. Dieu qui m'a aimé, il m'a rempli. Je suis un fils de Dieu. De qui aurais-je peur? Si la maladie venait, même si elle est Dieu ne sait pas permettre que et, et la guérison, c'est parce qu'il veut que la personne parte par ses droits. Élisée, vous savez qu'il est parti par la maladie? Vous savez pas? Le prophète Élisée, il a guéri beaucoup, Non. Il est parti par la maladie. Oui. Dieu choisit la voie qu'il veut, il est sur le malade. Jean-Baptiste, il comprit la tête. Il oui. vous dit Oh non, Dieu, c'est pas possible qu'un prophète coupe la tête. on a compris. Vous voulez inscrire Dieu oui. Moi, je vous ai toujours ai dit encore, frère. Je peux prier pour 20 personnes ici. J'ai prie pour eux. Demain, ils meurent. Je me tiens encore ici. Je prierai avec foi. Amen. Amen. Amen. Je ne peux pas douter de la guérison. Amen. Amen. Je ne peux pas douter Amen. de la guérison. Oh, parce qu'on a prié. Non, frère. Amen. Il est toujours le même. Amen. Amen. Amen. Je prierai. Il y aura des guérisons. Amen. Et Dieu continuera. Amen. Amen. Je ne peux pas douter de Dieu. Je ne peux pas avoir une pensée. Que sinon. Je, je sais que je sais de lui, je l'aime beaucoup. Souvent. Amen. Amen. Quand nous prions ici, Dieu ne t'ose pas. Est-ce qu'on dit Seigneur, tu es obligé Non, non. non. nous te supplions. Et pitié, c'est comme ça. Non, il n'y a aucun qui peut obliger Dieu, tu dois guérir, non Et même s'il emporte la personne, c'est lui qui l'a créé. Amen. Amen. Amen. Qu'est-ce que moi je suis? Que j'en joie mon fils, c'est Dieu qui m'a prêté. Moi je ne peux pas créer un enfant. Amen. Dieu prête. Amen. Dieu, tu as pris. Dieu, tu es. tu ne peux plus croire en toi. Tu peux plus croire en mais ce n'était pas les tiens. Amen. Amen. Amen. Vous pensez que ce n'était pas les tiens? C'est moi qui te les prêté Amen. Je l'apprends quand je veux. C'est la vérité, donc. Amen. nous. Nous devons respecter Dieu. Amen. Et dans le principe de Dieu, être conscient. Parce que souvent c'est comme si on prend Dieu comme un petit gamin Il faut qu'il fasse pour nous Il ne peut pas même pas faire la cuisine pour nous Amen. Dieu doit être respecté Amen. Et c'est nous qui avons besoin de pouvoir Le supplier, lui implorer la grâce Amen. Alors là disait Nous te prions Seigneur et Pitié de nous accorde-nous cette grâce. alors Dieu agit Il n'est pas obligé On ne peut pas l'obliger Donc il a fait réellement ce que lui il veut On continue à Verset 38 euh, Car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 Ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est un fils. Amen. Frère, Amen. oh, j'aime cet homme, Job. Toi, il été rasé. Les enfants ont pris. Oh, gloire à Dieu. Amen. Job a aimé Dieu. Amen. Job s'est accroché à Dieu. Amen. Il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Que son Seigneur soit béni. Amen. Amen. Oh, que son nom soit béni. Qu'est-ce qui peut me séparer de lui, frère Et Il m'a montré effectivement que moi je ne mourrai plus. C'est vrai, non C'est la, la vérité. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui en tant que fils, peu importe la situation, la nouvelle que ce soit les décès, que ce soit n'importe quoi il ne pourra jamais descendre au plus bas Amen non non non Non, quand on est un fils de Dieu, on sait une chose on sait d'où l'on vient peu importe les épreuves la situation, on est toujours accroché on doit savoir une chose que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste ne pensez pas que comme on est croyant, tout va aller très bien mais c'est sûr et certain que tout va très bien Amen. même les épreuves qui vont nous arriver, effectivement c'est pour notre bien Amen. mais si toi mon frère, si toi ma soeur, l'épreuve qui t'arrive dans ta propre vie affaiblit ta foi et refroidit ta foi à l'endroit de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas tu as besoin de revenir à l'expérience avec Dieu. Mmh. Tu te révolterais contre Dieu. Qui es-tu mmh. Ah oui, d'ailleurs, parce que bon, ils n'ont rien fait pour moi. Je n'y vais plus. Mmh. Si tu ne veux plus venir à l'Assemblée, est-ce que tu ne veux plus venir mmh. Mmh. Mmh. Vous savez, ce sont les dénominations, les églises qui ne savent pas où ils vont, qui supplient les armes. Oh, je vous en supplie. Bon, si on voulez qu'on ne fasse pas comme ça, bon, on ne va pas faire, bon, rester Je vais rester avec des gens qui ne croient pas. Pourquoi faire Pourquoi faire Pour remplir la salle, la foule simplement. Et tu ne sais même pas porter la parole de Dieu parce que quand tu dis, tu ne veux pas comprendre le pantalon. Bon, ça va. Alors tu me dis, bon, alors pourtant le pantalon quand même. porte qui autre. On peut même aller même à la plage. Hein? Il n'y a pas de problème. Dieu. Dieu, il est bon dans le cœur. La plage, on peut nager. Il n'y a pas de problème. Vous venez l'Assemblée pleine, à voir ça. Oui. Non, il faut la vie de Christ. Amen. Parce que si tu meurs dans ton panticulote hum. tu ne vas pas devant Dieu. Hein? Ah mais c'est sûr, c'est intéressant. Vous savez. Que Dieu me parle. Vous savez, frère et, et sœurs, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qui m'arrive ces derniers temps. Bible à main. Je peux aussi m'asseoir comme ça. C'est comme si un sommeil vous arrive. Et Dieu te montre les choses. D'une manière aussi claire qu'on m'avait dans un papier. Et la chose se passe exactement comme cela. Et j'ai eu peur en ce moment, même ceux qui sont... C'est vrai, frère. Même ceux qui sont partis. Les deux, en fait. Dieu m'a montré la on ne pas dit, mais c'est vrai. Nous devons, frère et frère, nous devons avoir la crainte. Et je ne veux pas avec lui, on doit faire pour s'associer, il n'y a pas d'association. Même si tous veulent me haïr, m'abandonner pour la parole de Dieu, ils peuvent m'abandonner. S'il faut que je reste seul en lisant ma Bible, je la lirai. Je vous l'ai dit, non. Dans tout le pays du monde entier que vous voyez ici, si je n'ai pas envoyé la lettre pour dire... Quand vous allez « Invitez-moi », c'est tout. C'est ça même la Birmanie, ouais. Ils vous écrivent « Venez, qu'est-ce qui fait ça ?» C'est Dieu. Amen. En Indonésie, c'est pas moi. On pose mm -hmm. la question « Mais comment, comment mm -hmm. je dis ?»« Mais j'ai un sérieux. » Maintenant, ça va en propre poisie par-ci, par-là. Vous savez, quand vous ne voulez pas écouter, tu es un peu. Amen. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais là-bas, je pleurais, j'ai dit « C'est la vérité, Dieu m'est témoin. » Et ça m'a beaucoup changé. J'ai dit, Seigneur, non, Nous ne réalisons pas la grâce que nous avons. Nous ne réalisons pas la. Un jour, frère et sœurs, Dieu vous ouvrira les yeux, vous pleurez. Mmh. Mmh. Vous pleurez, frère. Puisque le Seigneur nous a accordé cette grâce, effectivement, de pouvoir réellement comprendre où nous en sommes et ce que nous sommes et comment les choses doivent se faire, effectivement. On, on, on, on se prend trop avec la hauteur de. Eh, moi, je suis moi, je suis mon cousin. Il est, je ne sais pas, moi, docteur, un chien, je ne sais absolument rien. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec son doctorat ou je ne sais pas moi quoi. s'il est bon pour vous, allez-y avec lui. Mmh. Si vous trouvez que c'est un bon prédicateur avec vous, allez-y avec vous. Mmh. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de dire, Tu es obligé de rester dans l'assemblée mmh. Jamais. Mmh. Chacun de mmh. vous est libre de venir ou de partir. Mmh. Mais je sais <coughs> que le véritable fils de Dieu, tu n'as pas à les supplier, ils savent les choses. Amen. On a beau frapper ils ne partiront pas. Amen. Ils resteront. Amen. Je Amen. le sais, frère parce que pas pour moi, parce que la Bible dit mais à qui d'une autre qu'à toi. Ah, c'est la parole de Dieu. Ah, la ah, nature ah, que Dieu a placée dans chacun ah, ne peut pas aller ailleurs. Ah, que là où la parole de Dieu est prêchée, ah, ah, c'est ah, là qu'effectivement que le cœur et l'âme aussi est, est nourrie il dit effectivement, que nous terminons par là aussi, romain chapitre 8 alors il dit, terminons par le il dit, il dit, il dit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce qui veut dire que mon frère et ma sœur, ce fils de Dieu, cette fille de Dieu, a une telle assurance dans les choses de Dieu qu'on a dit, mais ni les choses présentes, ni même les choses à venir ni aucune autre créature, peu importe même ce qui peut m'arriver dans ma propre vie aujourd'hui. <coughs> Je ne peux pas me détacher de la parole de Dieu. Amen. Je connais ce que ce Dieu est pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma propre vie. S'il faut même mourir, frère, les trois hébreux croyants, ils connaissaient. Amen. La fournaise était chauffée cinq fois plus fort le roi était là, l'identitaire était là ils auront pu faire des compromis non? bien sûr que oui parce qu'il n'était qu'entre eux évidemment j'ai avec tous ces peuples là qui les ont effectivement. il m'a dit mais si vous ne vous pas mais c'est le feu. dit, sache au oh, roi que notre Dieu a la capacité ah, ma de nous délivrer, ce n'était pas de l'ordre <coughs> Mais l'assurance. La capacité de nous délivrer de cette situation. Oh, il y a le chômage. Effectivement, il faut garder ton emploi. Fais tout à tout avec les les, les travailleurs et tout ceci. Frère, tu n'as pas à pouvoir de te vendre comme une chaussette. C'est pas sur le marteau. Non, en tant que fils et fille de Dieu, sois en paix. Amen. Amen. Un fils de Dieu, il a l'assurance. Il connaît effectivement. dit Mais si tu n'es pas aujourd'hui, tu ne pourra jamais m'abandonner. Vous êtes venu contre la fin de cet Amen, amen. amen. amen. amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Tout le monde était dans un état où on ne on a bien plus rien. <coughs> Dieu dit à son invité me... Va là-bas. J'ai ordonné. Amen. Je n'ai rien dit, mais fais d'abord. Et je viens là. vide hum. oui, la farine. Amen. Pas manqué. Amen. C'est écrit, non? C'est pour nous. Nous sommes arrivés aussi à cette génération. Parce que ce qui attend cette génération, les choses qui sont réellement prévues dans ces temps, effectivement, ce sont les choses qui sont difficiles. J'attends déjà que là-bas en Espagne, les gens ah, ces gens sont à la fenêtre. En Grèce, n'en parlons pas, ce sont des morts qu'on compte. Vous suivez? et ici chez nous ça ne fait que serrer parce que les taxes ne vont que monter on cherche des milliards gauche et à droite frère. -à ce sont des êtres humains hein? ils sont sans espoir des gens comme vous et moi mais quelle différence a-t-il entre vous et eux parce que nous avons l'espérance on ne peut pas s'affliger ni s'attrister comme ceux qui n'ont pas l'espérance même quand une mauvaise nouvelle vient la bible dit le juste n'a pas peur de mon Parce que son Amen. cœur est toujours confiant en Dieu. Amen. Qui nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ C'est parce que nous n'avons pas encore réalisé ce que c'est que le bonheur d'appartenir à ses sauveurs. Lorsque nous avons goûté que Dieu est bon, alors nous savons quoi nous accrocher davantage. Peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe la situation, nous ne tremblons pas à ce que les, les médias peuvent dire. Même si on nous parle en disant qu'aujourd'hui, il y a un nuage de gaz. Je vais m'arrêter. Il y a un nuage, effectivement, qui a quitté Tchernobyl et qui parcourt, effectivement, les pays de l'Europe. Un nuage, effectivement, toxique, et, comment on appelle ça, si c'est un nuage, et qui a la contamination, là, je dis encore La radioactivité quoi si et tout cela va se passer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir effectivement. Ah Seigneur, nous sommes perdus. Non, rien ne pourra arriver aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Amen. Vous savez cela? En tant qu'élu de Dieu, aussi longtemps que tu es sur la terre, tu sais une chose, Seigneur. Si je suis sur la terre, ce que tu me gardes pour un but. Amen. Aussi longtemps que je suis là, tu pourras pour le pain. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'eau, tu pourras. L'habitation, tu pourras. Amen. Le vêtement, tu pourras. Amen. Un élu de Dieu, ne s'inquiète pas. Amen. Pour les vêtements, pour la nourriture et pour toi. J'en la preuve. Amen. Vous. Amen. vous savez, ma bien mes soeur, là-bas, qui est derrière, je pense, notre soeur Marie Chantal. Un jour, elle était venue à mon bureau, je crois que ça prend que je parle de que Dieu la bénisse. Amen. Et je devais prier pour elle. Et puis il dit Oh frère, je me souviens quand tu prêchais là. J'ai crié à même fois. Il dit Mais parce que je l'ai vu. Il je dit je dis, je dis, je dis, je dis Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Parce qu'il dit Mais quand tu disais que quand tu as quelque chose et que tu donnes, effectivement, Dieu te bénit à la main. Il dit J'ai toujours fait cette expérience. Quand moi j'ai de l'argent, je donne toujours aux frères et aux Et Dieu me donne toujours. Et je n'ai aucune facture en retard. Amen. Amen. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu notre Seigneur, il prend soin. Amen. Il a dit, je vais terminer par la parole. Il a dit, il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Regarde les oiseaux. Que tu peux attraper, tu fais tailler ses morts. Il dit, les oiseaux du ciel. Il est seul, il est Mais ton père il prend soin. Amen. Mais ah, ah, il me faut des trois sur le fils il dit mais il dit mais pourquoi tu t'inquiètes il dit mais il dit mais il pourra pour te faire Amen. Amen. De ta nourriture vois, oh, je sais pas si demain ce que je vais manger oh, oh. Mmh. le lendemain le soir. parce que je suis un fils cela ne veut pas dire que je vais me mettre au chemin travail je ne vais pas travailler je travaille si mon oué un chômage en <t os <t os> <t os> Tu es chômage. Dieu pourvoira. Non, tu vas vivre dans la misère. Non. C'est la sueur de ton enfant. Alors, tu à ton âme. Donc, Dieu veut que tu m'aides à embrader la parole. Pas, pas chômage et, et je vais seulement l'assistance. Non. Travail. Donnez un exemple aussi aux autres. On enfin, fait que dans la maison des Seigneur, il y ait aussi de notre dieux qui Amen. Messieurs,